Vous voilà, a été inter inter interrogé sur ce, sur ces caricatures de Mahomet J'ai refusé. En que... oui. vérité, qu'est-ce que je vais... Je vais annoncer, je vais dire, ah ben nous, on, est, on rit de tout, et c'est normal, il euh, n'y a pas de sujet. Euh... Mais on peut dire que pour la première fois, le, le dessin, c'est un événement mondial provoqué par, un, par le dessin, quand même. C'est ouais, ouais, ouais. rare, c'est rare. Comme dit Riz, on nous attend... Avec une grosse tête de Mahomet, tu vois. Euh... Moi, je pense. Ouais. Je pense qu'on nous attend avec une grosse tête de Mahomet. Parce que même Sarkozy, t'as vu, c'est étonnant oui, ce qu'il a oui, dit. Oui, oui. Sarkozy, Sarkozy là, il a blandé sa phrase. Par contre, Sarkozy, il va falloir lui rappeler sa phrase. Hein. Parce que... Oui. Ce qu'il a dit jean Sarkozy, c'est quoi ta phrase Je préfère un excès de caricature plutôt qu'un excès de censure. Je vais peut-être voter Sarkozy, finalement. Mais oui. C'est vrai, ouais, quand je dis euh, toujours, moi, euh, que je n'aime je pas dessiner Sarkozy parce que je lui fais plaisir, ben j'ai pas tort. <rire> ça leur plaît, même si on leur rentre dedans, ça leur plaît. Qu'est-ce que tu veux faire C'est notre boulot, de leur rentrer dedans. Plus tu leur rentres dedans, plus ils sont contents. Ils, ils n'avaient pas le droit de caricaturer Brezhnev et toute la bande, tous les maîtres du Kremlin n'ont jamais été caricaturés. Tu n'as pas, pas besoin d'aller en URSS. Moi, quand j'ai travaillé à l'UMA, personne n'avait jamais dessiné Georges Marché ou, ou un secrétaire du parti. Ça ne se faisait pas. Et quand tu vas à, à Cuba, il euh, y a plein d'humoristes, il y a plein de journaux de caricatures, mais jamais il euh, y en a un qui dessinera Castro. Donc on a du pot, nous Ouais, on a du pot. La France est un paradis. Bon. Vous croyez qu'on a, la couverture c'est une bombe la couverture aujourd'hui. Donc il euh, faut que ça soit fort, ferme et que ça ne te laisse pas prise à. Il faut que ce soit une, une politique, tu vois. Pas une, une, une d'enculade de. La de... La pas une de, la de, la de, la de la chameau, la quoi. <rires> c est, c est... Touche pas à mon mahomet, moi je la trouve vachement bien. Touche pas à mon mahomet, c'est même la ligne de, de tout le numéro. Elle est super bien. Et il est elle est d'autant mieux qu'elle te fait mesurer comment on est passé. Touche pas à mon pote antiraciste et. et... Elle touche pas à mon Mahomet, ce qui est plus de l'antiracisme, c'est l'anti blasphème Pour celle-là, elle, elle est très très bonne. Quoi. Bah oui, mais... Mais il pourrait délivrer un message plutôt sympa, Tu vois, un truc énorme. Il me dirait « Il faut savoir arrêter une graine. »« où dessin bah, ?» Mahomet, c'est un peu bonhomme. Il faut il savoir sa... arrêter une graine. Mahomet débordé par sa base. Bah, la récréation est, est terminée. Qu'est-ce qu'il dirait C'est Mahomet, alors là, il regarde les... Les dessins, il dit franchement, ça m'a fait rigoler. Ah ouais. Euh... La, <rire> la première fois que les Dalois me font rire. C'est bien la première fois. <rire> C'est bien la première fois. <rire> ça, voilà mais là, Il faut dessiner ma maman. Alors moi, j'ai pas envie de faire un être grimaçant avec une barbe. C'est la première fois ah. que les dames m'ont fait un truc ouais, comme ça. Si on fait rigolard, c'est vrai que c'est déjà sale, le décalage. Ouais, c'est ça. On mmh, est obligé d'en faire deux. Mmh. Non, mais moi, je... en tout cas, l'expression est bien. Parce qu'il a l'air gentil, c'est ça mmh. Ouais. Le nom qu'il oui. est rigolard, quoi. Est vrai. Et du coup, c'est un truc aussi, ça dit, mmh. mais nous, euh, nous, on est respectueux de votre foi, justement. On considère qu'on lui donne plus mmh. de chance, à vous mmh. mmh. dire. On considère ouais. qu'il est plus gentil que vous. Mmh. Que c'est vous, les caricatures. Bande de cons. c'est être aimé par des cons, euh, c'est ouais. dur d'être aimé par des cons. Ça, c'est pas mal. ça. Ouais, c'est cru, mais c'est pas mal ouais. mais, ça, mais... Ah, je pense que c'est... Roh, marre sa tête, Mahomet, fatigué des intégristes. Mahomet, sous-prosé. Oh, ah, bah, c'est c'est chouette, ça. Non. On met Mahomet débordé par les intégristes. Ouais. Plutôt que par sa base. Mmh. Et là, il dit... C'est dur d'être aimé par des cons. <rire> En tout cas, il y a un truc qui est malin, c'est. On n'a pas représenté Mahomet. On n'a pas vu le... Là, on ne voit pas le visage de Mahomet. Comme ça. Ah, ah c'est ouais. beaucoup plus. Non, c'est beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Là, le plan, là, ce qui là, est ça. bien, c'est la position et tout. Ouais, c'est ouais. quand même plus. Euh... Ouais, ouais. C'est plus mou, ça. Ouais. Bien, alors. On se concentre. Qu'est-ce sent... euh... qu qu'il y a de vous pourriez regretter donc, est... Dans ouais. tout ça. <rire> non. Et qui que Moi je trouve que que la plus juste, la plus pertinente, c'est celle-ci. Quand on s'attaque <coughs> à l'intégrer, c'est ça... hein la plus forte, c'est sûr. Ça plus résume plus ça. tout le canard. Pour une fois, la une résume tout le journal. Objection